Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le potager aux mille trésors Aujourd'hui on va parler des Zoya, système d'irrigation millénaire remis au goût du jour Les zoyas sont des pots en terre cuite poreux qui délivrent directement et au fur et à mesure l'eau à la racine même des plantes En fait, c'est par effet de capillarité que le liquide qu'on dans ces récipients se diffuse en une à plusieurs semaines selon la taille de l'oya et la température, ce qui permet aux plantes installées autour de prélever ce dont elles ont besoin. Celles-ci s'autorégule, le pot crée vraiment une zone humide tout autour et il n'y a pas de stress hydrique. L'idéal pour partir en vacances de plus, l'eau est jusqu'à 70% aspirée par vos plantes, l'évaporation est très faible et les économies considérables. Une fois implanté, plus besoin de déterrer ce système, il suffit de disposer vos cultures autour. C'est également cela qui nous a attirés, le système de goutte à goutte que nous avions mis en place devait être bougé, refait, vérifié chaque année, ce qui prenait beaucoup de temps et d'énergie. Les Zoya, eux, n'ont pas besoin d'être déplacés. Cependant, ce système est très coûteux lorsqu'on doit l'acheter dans le commerce, surtout pour les gros modèles. Ainsi, il vaut mieux le faire soi-même, ce qui demande peu de temps, d'énergie et vraiment moins d'argent. Achetez tout d'abord des pots en terre cuite poreux par paire, l'un légèrement plus petit que l'autre. Ils doivent pouvoir s'emboîter l'un dans l'autre. Préparez ensuite du béton. Pour cela, mélangez à sec une dose de ciment pour trois doses de sable, puis humidifiez le tout en prenant vraiment garde à ne pas noyer votre mélange, ce qui vous forcerait à rajouter du sable et du ciment et ainsi de suite. Puis, faites boire vos pots partout où vous allez mettre du béton, c'est-à-dire au niveau du col et du fond de l'un des deux pots. La terre cuite absorbe en effet très vite l'eau et le béton a besoin de cette dernière pour coller aux parois. Faire boire les pots permettra que ces derniers n'aspirent pas l'humidité contenue dans le béton. Humidifie également une petite pierre au bout de tuile qui servira à colmater le fond de l'un des récipients. Placez ce bouchon à l'endroit du trou et recouvrez d'une couche de béton. Cette action empêchera la fuite de l'eau par le bas, le précieux liquide ne se diffusera que par les côtés là où se placeront justement les racines des plantes. Les pertes seront moindres, laissez le trou du deuxième pot, c'est par là que vous remplirez vos oyas. Ensuite, emboîtez les deux pots l'un par-dessus l'autre, vérifiez qu'ils s'encastrent bien, étalez une ceinture de béton à la jonction, lissez avec l'aide d'un pinceau plein d'eau pour étaler et colmater complètement, ensuite eh bien, laissez sécher. Une fois votre ouïa prêt, enterrez-le dans le sol en lissant le haut du pot immergé. Laissez vos oyas se vider de leur eau avant l'hiver. De cette façon, ils n'éclateront pas avec le gel. En effet, c'est vraiment le liquide en gelant qui cause des dégâts au récipient. Mettez durant l'été une tuile en guise de bouchon pour, sur le trou pour limiter le peu d'évaporation. Un tuteur vous permettra de les repérer sur vos parcelles. Pour les remplir, vous pouvez le faire soit à la main, soit avec un système de goutte à goutte qui plonge directement dans le trou de l'oya. Et c'est tout Un système d'arrosage durable et sûr qui se rapproche au maximum du fonctionnement des plantes. Pour faire des économies sur plusieurs années, l'oya est la solution